L'objectif de la vidéo est de voir comment on peut créer une opportunité dans le CRM de Odoo. Donc ici je suis sur la partie CRM. Là mon pipeline c'est l'administrateur qui est connecté, donc lui il n'en a pas à gérer. Mais si j'enlève ici, je vais voir les opportunités à gérer pour me, Monsieur Taubin, c'est-à-dire le qui correspond à la piste Durand. Donc ça évidemment... On peut lui attribuer une couleur, hein, si on veut la mettre un petit peu en avant. Quand il y, y en a beaucoup, ça peut être utile de pouvoir mettre en avant certaines opportunités, si on les estime un peu prioritaires. Alors, suivant le nombre d'étoiles, sera plus ou moins haut dans la colonne. Et je peux ici modifier, ou alors, hein, si je double clique dessus, ça revient strictement au même. Donc là, je suis sur mon opportunité. Et je vais faire éditer pour soit y ajouter des choses que je connais. Par exemple, je sais maintenant quelle est l'adresse mail de cette personne. Je peux aussi mettre une date de fermeture pour dire, ben, nous sommes le 22 février, je me laisse un mois pour aboutir ou pas avec ce client-là. On va jusqu'au 22 mars. Je peux ajouter des étiquettes, hein, c'est-à-dire, ce euh, que j'ai dit tout à l'heure sur la piste, c'est exactement pareil, c'est-à-dire, est-ce que c'est pour un service, une formation, un produit Je peux ajouter un téléphone. Je peux accéder au chatter, hein, il est toujours là, celui qui a été commencé avec la piste, il est continuable ici. Je peux affecter une probabilité. Un revenu espéré, donc euh, je sais que cette personne est intéressée par une de nos motobineuses. Cette motobineuse, je sais qu'elle est à 500 euros. Et à moi de jauger quelle probabilité j'estime euh, pouvoir aboutir, voilà, ce client, il m'avait l'air intéressé quand on a réussi à le recontacter. Donc je vais dire que j'ai 60% de chance de vendre cette microbineuse Donc évidemment si le client n'existe pas, on va dire que je vais l'appeler durant celui-là. Alors soit il m'en propose qui existe dans ma base, soit s'il n'existe pas je fais créer modifier et je fais un nouveau client qui va arriver dans ma base client à partir d'ici où je peux mettre toutes les infos que je connais sur lui, adresse de la société, son téléphone, son mobile, éventuellement une photo, un logo Vente les achats qu'il a fait, voilà, je peux ajouter tout un tas de choses. Là, il s'agit d'un particulier. Alors comme je connais pas Ujac, je peux créer une société qui correspond à ça. Ici, même chose, ça va m'ouvrir un formulaire où je vais pouvoir créer la société en question. Je peux savoir aussi son poste, enfin bon, vous voyez qu'il y a plein de choses qu'on peut ajouter et là je vais faire sauver. Ensuite, ici, je peux programmer un rendez-vous avec cette personne ou voir s'il y a des devis en cours avec lui. Donc ici, nouveau devis, vous l'avez ici. Hein. Si vous estimez qu'il est mûr pour recevoir un devis, vous pouvez le faire ici. Et puis ici, vous pouvez planifier une activité. Alors, on verra dans une autre vidéo, mais il y en a plein. Appeler, rendez-vous, affaires, rappel, télécharger un document. Et voilà.